Salut Eh ben écoutez, voilà, on est sur la dernière partie de cette série de vidéos de Let's Score sur le projet Ilmaris, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé avec Jules. Jules qui a créé un univers euh, fantasy, notamment via un roman, que je vous invite à vous procurer si ça vous intéresse, un roman fantasy donc et qui voulait développer son univers sur d'autres médias, notamment musicaux, et c'est pour ça que chaque espèce euh, intelligente de ce monde a été illustrée euh, musicalement. L'idée ici, c'était après d'avoir fait euh, donc, un thème pour chaque espèce, pour les cinq espèces, euh, Jules avait envie de faire un, un thème supplémentaire, et bien bah, va nous présenter tout de suite, Jules. Et du coup, le, ce dernier thème, ce sixième thème, en fait, c'est le thème de la cohabitation, et la cohabitation, en fait, c'est la société dans laquelle vivent ces cinq espèces, qui euh, regroupe en fait euh, ces cinq espèces et en fait c'est une société dans laquelle ils vivent en harmonie et donc euh, je voulais une musique justement qui va aller piocher dans les thèmes que tu as fait pour euh, bah, voilà, représenter en fait euh, cette, cette harmonie dans laquelle ils vivent et euh, du coup j'imagine que c'était un défi aussi oh, toi, ouais. euh, de composer une musique à partir déjà d'autres musiques que tu avais faites et à la fois que ça rende un tout euh, cohérent C'est ça euh, c'est ça. En fait, cette idée de thème final, euh, bon, je l'avais un peu mis de côté dans mon esprit, je m'occupais des, des, des, des thèmes principaux d'espèces, euh, des, des cinq espèces au départ, c'est vrai que ça a été le plus... Alors, avec l'Ephantyrien, c'était quand même dur, mais le, le, le thème final était particulièrement dur à cerner, en fait, parce que c'est vrai que euh, c'était difficile, après avoir composé cinq morceaux qui étaient bah, tous avec leurs caractéristiques, comment créer euh, un, un morceau final qui les exploite tous, et à peu près euh, de façon égalitaire, quoi. Donc, du coup, quand le temps était venu de se pencher sur le, la question, ben j'ai voulu euh, recontacter Jules pour qu'il me donne un petit peu plus de détails. Et du coup, dans le mail que je lui ai envoyé, euh, je lui ai proposé trois, trois idées. que je proposais, c'était soit on, on, on construit une nouvelle mélodie, donc pas la mélodie des maritots, pas des euh, chérivaux, etc., mais une nouvelle mélodie, mais on y intègre euh, des petits bouts des mélodies des autres. C'est-à-dire qu'on construit une mélodie à partir de, de fragments de, des autres mélodies. Alors, j'ai écrit ça sur le papier, mais euh, ça me semblait quand même euh, Dur. compliqué, euh, concrètement, parce que les mélodies, il fallait trouver les bons fragments qui allaient bien marcher sent, les unes ouais. à la suite des autres. Euh, test, essai, parce qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles, mmh. il fallait voir quelles sont les combinaisons qui auraient marché. Deuxième idée, c'était de construire une nouvelle mélodie à part, sans lien avec les autres, donc là vraiment un nouveau thème, tout simplement, mmh. mais en y intégrant dans l'accompagnement eh ben, des éléments, par exemple des motifs, des rythmes qui étaient présents dans les, autres, dans les autres thèmes. Troisième idée, créer une nouvelle mélodie, mais en intégrant dans le morceau quelques passages de transition, mmh. qu'on entendait dans les autres morceaux, c'est-à-dire pas utiliser les fragments des mélodies principales, mais des éléments qui enrobaient les autres thèmes, en fait, pour les évoquer, mais qu'on ait un thème, un nouveau thème. Bon, et finalement, la réponse de, de Jules... C'est un mélange des trois. <rire> ouais, c'était ça, vraiment, un mélange des euh... trois, parce qu'en fait, les trois idées te convenaient, quoi. Ta, en mode, oh, bah, tout a l'air bien, euh, vas-y, fais tout, <rire> tout. <rire> voilà, donc en fait, bon, bah ça finalement ce mail m'a pas trop avancé, mais euh, je sais Tu m'as dit 1, 2 euh... ou 3 et moi j'ai dit 4, quoi. <rire> ouais, c'est un peu ça. Mais finalement, euh, ça me permettait de voir ce qu'il avait en tête, de mieux cerner ce qu'il avait en tête quand même. Donc, vraiment, un truc où on mêle euh, au mieux mm. toutes les idées sonores des autres, euh, des autres thèmes. Donc, utiliser. C'est donc, pour ça qu'après, je me suis dit, ok, bon, déjà, il faut que je réutilise les instruments caractéristiques de chaque thème, et ça, on en a parlé au fil des 5 vidéos. Euh, les, les flûtes et les flûtes piccolo pour les humains, les, les grosses percus et les cuivres pour les chérivaux, euh, bah, je vais tous les dire. Pour les fantiriens, c'était les cordes solo et la harpe, principalement. Les gamiriens, eh c'était euh, l'orgue, par exemple, et les, les bois graves. Et les maritos, justement, avec euh, les, euh, la, la mandoline et la guitare, qui est quand même assez caractéristiques mmh. du thème. Et puis, bon, bah, les sons staccato, les sons courts, quoi. Mmh. Voilà. Donc, déjà reprendre les, les, les niveaux sonores des autres thèmes, donc les instruments mais aussi reprendre des fragments de mélodie et, euh, et l'idée finalement euh, c'était autre chose que ces trois, trois options c'était de juxtaposer des fragments de mélodie et non pas, non pas juste à poser les thèmes mais ouais. fragmenter comme ça tout en utilisant des éléments dans l'accompagnement donc des éléments rythmiques etc de, des autres thèmes et ainsi de suite et faire oui. évoluer la mélodie comme ça bon finalement j'ai réussi mais c'était vraiment dur à faire un truc qui se tenait. Donc tout, tout, tout de suite, on va regarder la, la partition. Alors, euh, je vais vous faire écouter, mais ça va être très fragmenté du coup parce que j'aimerais vous montrer point par point, mesure par mesure, euh, quels sont les éléments repris des autres thèmes dans ce dans ce thème final. Donc ça risque de couper pas mal. Alors ça commence tout de suite. Voilà. Donc déjà sur ces deux mesures-là, on a les violoncelles et les contrebasses qui jouent. Pas n'importe quoi, c'est le tout début du thème des gamériens. Bien. On pourrait faire un jeu, euh, il faut essayer de deviner. Oh On va faire ça, si tu veux. <rire> je, regarde ma, je garde ma feuille dans ouais, ouais. là tu me dis si tu reconnais. On a les gamériens, ensuite. Alors, je... Ça, je dirais que c'est les humains, ça. Non, non mais je comprends la, con la confusion parce qu'en fait, c'est le thème des, des chérivaux et ah, euh, c'est les deux thèmes qui sont ouais, quand même plutôt proches, euh, orchestralement parlant, etc. Donc ça, ça c'est la mélodie, euh, euh, ici. Des chériveaux. Ah je vais le... oui, peut-être que j'ai confondu. Oui, tout Ok, là, il y a deux trucs. Bah là, il y a fantirien et marito, non Alors, oui. Euh, qu'est-ce qui est de fantirien, qu'est-ce qui est de marito hein Alors, il y a... Alors, vas-y, refait. Alors, moi, je suis nul en instrument, mais euh, du coup, il euh, y a... Voilà, guitare et mandoline. C'est ça, ouais. Du coup, et doublé par les violons. Et, ouais. Et donc ça, c'est le motif bah, de la guitare et de la mandoline, des, des du thème des maritos, ouais. qui est joué là, là, là, enfin, bref. Donc ça, c'est pas un aspect de, du thème des maritos, mais un aspect de l'accompagnement rythmique des maritos. Et en effet, tu l'avais bien vu, ici, c'est la clarinette et le violon solo mmh. qui jouent. Euh, bah en fait, le, un des fragments de la mélodie, des fantiriens. Mmh. Euh, violon, solo et clarinette, et ça, c'est les mêmes instruments que dans le thème des fantiriens. Pour encore plus euh, marquer l'association, hein. donc ça fait ça. Sauf que cette note change, puisque je change l'harmonie pour pas qu'on retrouve exactement le thème des fantiriens. Donc cet accord-là n'est pas l'accord du thème des fantiriens. Et donc du coup, il faut forcément changer la note de la mélodie pour que ça s'accorde. Mais voilà, donc euh, déjà là on a fait 5 mesures, on a 4 euh, euh, quatre, euh, quatre évocations. Alors il y avait quoi là Alors là je dirais qu'il y avait les humains, non Ouais. Arrivent, les humains qui arrivent en... ouais, ça, ce là. C'est ça, C'est ce fragment de la mélodie des humains. Ouais. Donc ça c'est le thème des humains tout simplement, ouais, Jouer au ba... Alors pour le coup c'est basson et clarinette. Stop. Non, on est en est repassé en gamérien. Ouais. Non. Alors, pas gamérien, ah oui non, là c'est le thème des rivaux. Ah, au corps, ah. mais peut-être que c'est parce que c'est les, les corps qui jouent à la tierce comme ça, qui, qui t'ont évoqué le, la deuxième partie du thème des gamériens, c'est bien être. possible, je tiens d'y penser, non ça fait ça. Oui, c'est vrai que cette, cette, cette mélodie, ça m'évoquait les, les, les gamériens, pardon. Exact, et euh, je l'avais pas dit tout à l'heure, mais euh, les... Le, le, le motif là, des, des, des Mariteaux suivait derrière ouais. pendant le, pendant ouais, le truc les, des humains. J'ai failli dire aussi. Mais... Parce que ils ont, ils ont commencé avant, ce, ce motif a commencé mmh. avant que le thème des humains arrive et il continue pour vraiment que ça s'entremêle, ouais. que ça ne fasse pas des découpages euh, mmh. juxtaposés tout simplement. Et alors il y a autre chose, mais ça là, on est dans le plus subtil, toujours au même endroit. <musique> C'est le rythme, justement, des, euh, des humains aussi. Okay. C'est le rythme qu'il y a dans la première exposition du thème des humains. D donc là, j'ai ouais. aussi repris le même rythme, sachant qu'il va rester alors qu'on jouera autre chose après les humains. Donc, encore une fois, pour euh, entremêler. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qu'on entend après les humains ça, ça, me C'est le thème autres. des humains. Ça, ça me fait... Enfin, c'est peut-être du coup l'instrument qui me faisait penser à avais dit plus aigu, au marito, j'avais pensé au marito. Ah ouais peut-être, mais non, c'est bien la côté, mélodie. Plus aigu, peut-être... Euh... Oui, c'est vrai que dans la mélodie, c'est vraiment les humains. Ok. Mais, euh... Et donc là au piccolo, pour oui. euh, mieux l'évoquer. Ouais. Moi j'ai l'impression que euh, ça reste un peu humain ou chez les voix, alors je les confonds souvent. Ah. Mais avec du chantier, hein. apparemment. Ah. Ah bah, on, Pas non. du tout. C'est les gamériens. Ah, c'est justement, hein. alors dans l'épisode sur les gamériens, je vous okay. avais dit euh, que la transition était souvent ah, utilisée oui. dans le uh, over-theme. Mm. Et donc là, on y est. Bon, D'accord. Et euh, dans, dans la transition, dans le thème des gamériens, ça fait que monter, ça, à chaque fois, okay. c'est rejoué de plus en plus aigu. Alors, ça, ça t'évoque un truc C'est euh, un bout de mélodie des fantiriens. Oui, c'est ça. Voilà, donc on la retrouve ici, euh, joué au violon et à un violon solo, et on peut se dire ça sert à quoi de faire un violon solo en plus de l'ensemble des violons derrière bah, le violon soliste, qui est plus en avant euh, dans le mix, euh, ajoute, euh, ajoute cette, euh, cet aspect un peu plus organique euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure. Gamirien et fantirien ensemble, Là Je t'aide, je il hein, n'y a rien là, rien de spécial <rire> en tout cas. Et donc on repart, on relance sur un thème ici euh, en mesure 21, tu l'as reconnu Chez euh, vous Eh bah ben non, du coup ah, c'est humain. Là, là, là. Je les confonds tout le temps les deux là. Les ouais, là, non mais je, ah, franchement, sois pas gêné parce que je, je comprends qu'on les confond. <rire> non, ouais. non, ça c'est les humains, en plus il y a le petit indice, c'est le piccolo ah, qui oui. joue. <rire> J'aurais pu le voir en plus euh, physiquement sur la partition. <rire> oui, bon après, bon. <musique> Et là je m'arrête parce que ça reprend sur autre chose, mais il y a autre chose en même temps que ça... C'est moins visible parce qu'on l'a pas sur la portée, c'est un des trucs que j'ai modifié mmh. une fois sur, euh, sur Mélodie Assistante, et c'est le rythme au violon du thème des gamériens. Donc j'avais dit tout de suite après, il y a un truc qui enchaîne. Mmh. Alors il y a quoi là J'ai les gamériens pardon. Ah non C'est les fantiriens ici, ah, c'est enfin... encore la mélodie des fantiriens. En fait, comme ils ont le, un peu le même rythme... Euh, ouais, je les confonds souvent aussi. Ça fait ça. Mais oui. On note que le, le motif l'encroche des gamériens. Ah, alors ensuite. Alors là, il y a deux trucs, dont un qui est vraiment très en avant. Gérer les maritos non Un truc de oui. euh, mandoline et tout, là Exactement, donc ça bien vu Et les autres, je dirais euh... donc, Le même rythme mandoline, ouais. guitare, hein, des, des maritos. Donc qui est joué au violon et, évidemment, à la mandoline Et ouais. à la guitare Et en' Renlo, je dirais, il gagne bien rien hein, mais... Et oui, et oui, okay. et oui Et là, on va juste faire un temps de l'orgue Ah, ça C'est la fameuse transition encore une fois mmh, euh, du thème des gamériens, toujours qui va de plus en plus vers l'aigu. Et j'essayais de ne pas faire les mêmes associations. Parfois on a du humain avec chez mmh. et puis après on a du marito avec euh, fantirien, puis après fantirien avec euh, gamérien, etc. Pour qu'il n'y ait pas de, euh, de clan mmh. au, sein de, au ouais. sein de la cohabitation en fait. Belle représentation. <musique> Ça, c'est tout un thème. C'est lequel... clairement le thème des humains. Oui, <rire> tu Donc oui, là tout simplement, c'est la mélodie des humains. D'ailleurs, je la laisse défiler. Vous avez vu un ouais. petit peu plus longtemps qu'avant. J'ai noté sur ma petite fiche euh, parce que cette mélodie, euh, je trouve qu'elle est assez efficace pour créer un thème euh, principal puissant. Et du coup, tu l'as confirmé parce que tu as dit qu'elle te rentrait quand même facilement ouais, dans la tête. Tout à fait. Du coup pour lier un peu l'ensemble, c'est bien de l'avoir un petit peu en, pas mal en avant quand même cette mélodie euh, plutôt que mmh. les autres aspects de la compo. Surtout que chez les humains euh, la particularité de la compo c'est plutôt la mélodie que ce qu'il y aurait derrière comme tout les maritos c'est plutôt ce qu'il y a derrière, je mmh. qui est en avant. c'est quasiment tel quel le thème. Alors je dirais marito Ouais, c'est ça, c'est le thème des marito. Ça enchaîne sur euh, Fontyrian, non euh, C'est bien possible, on va bien. voir ça juste après. Là on voit que c'est pas le thème typique euh, mandoline mm. des marito, mais pourtant la mélodie et l'harmonie, et l'harmonie aussi, qui est quand même assez particulière, on, tu l'avais dit tout à l'heure, on reconnaît cet accord qui passe mineur et, euh, et je trouve que ça, ça, c'est une des caractéristiques dans l'harmonie mm. des marito, en fait, donc ça on le reconnaît. <musique> Une grosse partie des fantiriens, hein, mmh. ces, ces fameuses montées là, de noir qu'on a vu tout à l'heure. Euh, et l'harmonie est la même aussi, vu que c est, c est, ces, ces accords là, très, euh, très lumineux, surtout celui-là qui est dans l'aigu. Ça, ça m'a permis aussi de faire un petit, euh, un petit adoucissement de la mélodie. On commençait quand même avec des trucs assez violents, les humains, les chériots et tout ça. Là, euh, j'ai pris le temps de poser un petit peu une ambiance plus calme, plus douce, pour euh, justement placer les frontières, parce qu'il y a là quand même une, une ambiance assez différente des autres à ce niveau-là. Donc progressivement, l'orchestration, elle, elle, elle s'allège. Euh, on entend mieux la harpe, c'est des cordes, il y a moins d'instruments, il y a moins de rythmes agressifs, Et ça me permet d'avoir une fin où, justement, on, on reprend de plus belle. Et c'est justement cette fin-là, je remets une mesure avant. dans quoi qu'on a entendu cette partie-là euh, Marito, je dirais, non hein Alors, le côté Marito, bah, justement, on va peut-être en parler tout de suite, c'est peut-être ce motif-là, ah, oui. mais qui est déjà présent dans, dans cette partie-là, dans un des, des autres thèmes, et j'avais dit justement que c'est le même motif que ah, Marito, ah, et en fait, c ça, c'est la transition dans le thème de, des rivaux mmh. et euh, justement, j'avais dit, retenez-le, parce que <rire> ça reviendra dans... Pas des petits, des vidéos. Non, mais c'est pas, <rire> pas grave, quand on les fait, les vidéos, <rire> euh, on retient moins. Non, mais bah, reconnaissez un petit peu cette partie-là, les d'eau de corps, et, euh, les, les trois, les trois staccato de trompette et justement ce rythme-là qui, qui répond. Donc en fait, là, c'est vraiment toute la partie, la transition entre les deux expositions du thème des shérigos. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce que c'est que ça Ce rythme, ça te rappelle à rien, non J'hésite entre gamérien et fontirien. Ça, c'est gamérien. Encore okay. une fois, c'est la transition entre les deux expositions ouais. du thème des gamériens. Et donc là, j'ai m'aider les deux, deux transitions, Chaliveau et Gamir. Gros morceau. Hein. Oui. Et ben bah, on va demander son avis à Jules. Je trouve que l'ensemble est hyper cohérent avec les thèmes, bah, du coup, que vous avez vus précédemment. Et ils arrivent à la fois à très bien regrouper ces thèmes-là sans être juste une compilation. Il y a vraiment cet enchevêtrement, en fait, des, des, des, des thèmes et du coup, ce regroupement dans la cohabitation. En fait, le, le principe de la cohabitation, c'est vraiment d'apprendre à vivre ensemble. Et du coup, le fait que ces thèmes s'entrecoupent et se, se superposent parfois, euh, je trouve qu'il y a vraiment ce côté euh, bah, harmonie euh, ouais. et, et euh, vivre point. ensemble, tu vois. En plus, j'aime beaucoup le, les transitions hein, d'une mélodie à l'autre. Ouais, ça s'enchaîne bien. Ouais, bah, bah, écoute, je trouve que ça se coule très bien. Et euh, puis la fin, en euh, mode grandiose, et tout, moi j'adore. Ouais, il fallait un truc épique, ouais. c'était un peu l'idée. Mais il y a pas, voilà, c'est pas un nouveau thème. En fait. Enfin, c'est pas un nouveau thème. C'est pas une nouvelle mélodie. Mm. Euh, C'est juste un, un patchwork, on peut dire ça comme ça, des, des autres thèmes Mais j'en ai refait une nouvelle musique quand même quoi C'est pas juste du copier-coller parce que ça aurait pas de sens Moi ce, qui, ce que cette musique elle m'évoque Je sais pas si tu vois euh, un peu euh, dans les films style Avengers Quand t'as un plan séquence et ouais. tu passes d'un héros à un autre euh, Dans un combat tu sais Ah oui, genre les, leurs thèmes s'enchaînent euh, C'est ça et ouais. tu peux avoir parfois leurs thèmes qui s'enchaînent un peu Et là du coup moi j'imagine vraiment ça dans pas, une scène ah, de baston oui. tu vois, Où tu vas avoir... Euh, euh, donc dans l'univers des Maris, il y a ce qu'on appelle l'armée mixte. L'armée mixte, c'est une armée qui est composée de toutes les espèces. Et du coup, j'imagine vraiment une scène de combat comme ça, où euh, quand tu passes d'un thème à l'autre, en fait, tu t as le plan sur euh, une ouais, espèce... Ouais, ouais, je moi, je suis, bien. moi, je suis très visuel, du coup, euh, quand, ouais. quand j'écoute la musique, pour moi, j'ai tout de suite des images et tout. Et du coup, j'ai une sorte de plan séquence comme ça dans ma tête qui se fait avec, euh, bah tiens, là, c'est un combat avec un gamérien, et en fait, tu as genre un, un marathon qui marche sur son bras, ah tu vois, oui, oui, oui, oui. avec euh, ce qui est comme ça et euh, tu vas avoir un humain qui a un fantirien accroché sur son dos, qui tire des flèches, tu vois, des trucs comme ça et du coup tu passes de l'un à l'autre comme ça et je trouve que la musique elle rend vraiment ce côté euh, transition d'un truc à l'autre C'est super intéressant ce que tu et dis euh... et je me mets à la place d'un compositeur qui aurait eu à composer un truc comme ça mais à partir d'images d'un mmh. film de ce style là ouais. ça aurait été un enfer parce que pour que ça colle ouais. en plus en ayant la contrainte de l'image c'est dur parce que là j'étais libre de mettre tel thème où je voulais en fait euh, si j'ai mis ce thème là à ce moment là ou ce, cet élément rythmique à ce moment là c'est parce que ça ça marchait avec le reste, mais s'il fallait en plus une contrainte d'image, ça aurait été un enfer. Je pense que je vais finir en disant que euh, bah, ça a été très complexe à le mettre en, en place, et je suis... À chaque fois que j'envoie un de mes travaux à, à un client, parce que c'est ça, hein, c'est un client, euh, j'ai un peu peur de, de devoir retravailler le truc, ou de voir que ça ne me correspond pas. Par exemple, pour les font j'étais j'étais déçu, mais évidemment, ça ne peut pas plaire forcément tout le temps du premier coup. Donc là, j'avais très peur, et donc je suis très content qu'il ait, euh, qu ait approuvé parce que je vous ai présenté que les, les éléments des autres thèmes que j'ai intégrés à, à ce thème final, mais il euh, y, y a aussi tout l'enrobage. Enfin, tout, tout ce qui n'est pas dans les autres thèmes, il fallait bien créer, écrire la basse, mmh. euh, les percussions, les rythmes, et tout, tout l'accompagnement du reste. Donc ça a été euh, un truc très complet à faire, quoi. Et mmh. complexe, du coup. Cette vidéo, c'était pour présenter ce que j'ai fait, parce que euh, ces compos, je ne les ai pas encore mis en ligne, et donc là, c'était l'occasion de le faire, et euh, pour vous faire découvrir, euh, possiblement, Ilmaris, qui est un roman euh, fantasy euh, très sympa, alors très facile à lire, honnêtement, et euh, c'était peut-être ma frustration quand j'ai lu le truc, c'est que ça s'enchaîne très vite, ça passe très vite, alors que mm -hmm. on, ça aurait peut-être pu mériter des, des moments où, euh, où on développe un petit peu les relations entre les personnages, mais quand on comprend qu'en fait c'est tout un univers qui va se créer via d'autres romans, on comprend que c'est un univers beaucoup plus riche, Ouais. Et donc euh, bah, mettez le premier pas dedans, ça peut être euh, très sympa, voilà. En fait le but avec le premier livre c'était aussi de, de vraiment faire une introduction euh, à la fois à Ilmaris, mais aussi euh, ça peut être une introduction à la lecture et, au mm -hmm. et à la fantaisie en général. Ouais. Le but c'était de pouvoir euh, accrocher euh, un public le plus large possible et euh, moi par bah, exemple je me souviens que quand j'étais petit euh, quand tu me présentais un bouquin de 500 pages, oh euh, oui, ça oui, me oui. faisait peur, Et du coup c'est pour ça que Maris, le premier tome, il fait que 160 Parce que je voulais que n'importe qui puisse se dire, ah bah tiens je vais me lancer dedans, euh, un bon lecteur il va le lire en deux heures euh, Alors que, un jeune, comme moi quand j'étais plus jeune, j'aurais mis plusieurs semaines à le lire mais j'aurais vraiment kiffé euh, sans que ce soit un poids. Quand j'ai commencé à l'écrire, c'était aussi euh, je pensais à moi du passé. D'accord. Non mais en tout cas, voilà. Bah, J'espère que cette petite série de Let's Score vous a plu. J'espère que, a... que ça vous a fait plaisir de retrouver des Let's Scores, même si ce n'est plus les formats de, des, des origines. Euh, en tout cas, n'oubliez pas de faire des commentaires pour nous donner vos avis. Euh, moi j'adore lire vos commentaires comme d'habitude. Je crois que j'ai fait le tour, bah du coup, euh, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, il y en a pas mal en préparation, normalement, donc euh, j'espère que vous serez là. Au revoir tout le monde, gros bisous, à bientôt. Merci Salut beaucoup, au revoir.